Y'a potes, vous avez bien au courant, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, ma première sur Call of Duty Vanguard La bêta est désormais disponible pour tout le monde, vous savez Call of Duty c'est mon jeu de cœur, en plus si vous avez un peu l'œil, c'est la première que je fais en direct du local Voilà voilà, je suis très heureux de vous réserver cette petite vidéo, alors tout n'est pas encore parfait, il manque quelques éléments de décor etc, mais grosso modo dans la plupart des vidéos que je vais tourner maintenant c'est ce décor que vous allez avoir, même si j'en ferai encore de temps en temps de chez moi. La bêta vient de s'ouvrir, j'ai fait une ou deux parties dessus histoire de me familiariser, regardez là dans l'accueil un joli un joli soldat. Pour cette bêta, je remercie Thomas, le frérot, qui m'a prêté sa PS5. Hein, voilà, il l'a ramené au local, sa petite PlayStation 5, les gars. Donc, c'est le week-end de la bêta PlayStation. Et moi, j'attendrai bien sûr euh, plus la semaine prochaine quand ce sera sur PC, parce que je suis plus un joueur PC, que ce soit manette PC ou clavier-souris PC, mais je trouve le jeu meilleur sur PC. Mais au-delà de ça, bah quel plaisir, quel plaisir d'enfin le tenter. Je n'avais pas été invité, malheureusement, cette année pour pouvoir tester le jeu. Ils ont préféré inviter que des gens de Warzone pour aller tester le multijoueur que les gens de Warzone vont détester. Vont, vont délester à la sortie du jeu Oh Ça va Je rigole, je rigole, je vous jure que j'ai voulu envoyer un petit scud. Je sais, j'ai fait un peu la remarque à Acti et ils m'ont dit, Ah, c'est vrai, merde, désolé, euh, nana, on t'a oublié un petit peu, j'étais là, bon bah, c'est pas grave, c'est de bonne guerre, il y a pas de problème. Donc on est sur Call of Duty Vanguard, la bêta, il y a plusieurs maps, plusieurs armes, plusieurs bails, je suis niveau 2, donc c'est-à-dire que je, je n'ai pas mes classes. Ok, Là, là, vous avez la primeur de ma troisième partie un truc comme ça. Euh, il me semble encore sur PS5 qu'on va pas pouvoir bouger le FOV, mais ça, on va en discuter in-game, la game est en train de se lancer, c'est parti. Let's go baby on part directement in-game sur une petite map comment elle s'appelle déjà gars quelque chose bref une petite map euh, bah, qui me fait plaisir il y a trois maps dans cette bêta d'accord il y a la map à Paris hôtel euh, Park je crois qui est archi stylé la map dans la neige dont je suis pas hyper hyper fan pour l'instant et cette map bah que j'aime bien voilà moi, moi je vous ai fait un petit rapport de ce que j'aime et de ce que j'aime pas il y, y a des choses que j'aime des choses que j'aime pas et cette map est très cool parce que je trouve tu vois cette petite map dans la jungle elle a de la personnalité tu vois elle a une ambiance qui lui est propre et que je trouve très réussie d'ailleurs ça me permet d'enchaîner de parler de map sur les maps de ce call of duty vanguard je rappelle pour ceux qui n'étaient pas au courant call of duty vanguard c'est 20 maps à la sortie dont 14 de 6v6 et rien qu'à dire ça franchement j'ai juste une expression à dire L'expression c'est je viens de me faire carchonner le cul. Je hein. <rire> viens de prendre grave cher, attends. Ah oui oui monsieur il avait une arme qui tirait vite quand même Il est important de le dire L'expression c'est quel plaisir mon frère Après Modern Warfare 2019 Où il y avait je crois 8 ou 9 maps à la sortie Call of Duty Black Ops Cold War Qui était dans la même veine Avoir que 8 ou 9 maps à la sortie Même si derrière ils ont passé les contenus gratuits Même si derrière on sait qu'ils vont ramener de nouvelles maps Tu dois quand même ronger ton frein pendant plusieurs semaines Sur un jeu qui est un incomplet en fait tout simplement tu vois qui, qui manque de maps Alors en plus si les maps à la sortie sont pas terribles terribles une sorte de hola finale qui fait mal au cœur et au cul aussi. En tant que fan de Call of Duty, ça fait très mal au cul. Alors là, attention, c'est Brad T-Rex. Les greules vont vraiment pas très loin dans ce jeu. Oui, je sais l'expression Brad T-Rex, c'est marrant. head Beach est vraiment bâtard de ouf. On va recharger. On attend que ça arrive. Là, j'ai des renseignements. On attend. Dès qu'il y a un point rouge, je me montre. pris Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe J'ai essayé de bouger, de faire autre chance, ça n'a malheureusement pas fonctionné. Donc, euh, le fait qu'il y ait 14 maps à la sortie me fait très plaisir, et le fait que les maps de la bêta soient sympas me donne bon espoir, qu'on ne se fasse pas chier euh, de ce point de vue-là, et ça, c'est très très cool, voilà. Au moins, pour commencer sur les maps, Après, derrière, on peut enchaîner, on peut parler... Euh... Monsieur, c'est quoi cette bitch Allez, brad T-rex Brat T-rex épisode 2, T-rex Frère, il veut pas mourir. Non, c'est pas la greu, merde. Mais bon, oh, pour, pour l'histoire, on va dire que c'est la greu, d'accord Allez, attention, nouveau streak, on se cache. Allez, bien, on est bien. Là, franchement, on est capable de dire qu'on est très très bien dans la game. Là, c'est plutôt pas mal, on réussit bien, ça fait plaisir. Prends-moi, c'est pas mon premier essai de vidéo, alors quand je suis en train de faire un gameplay à peu près correct. Ça me fait plaisir. Concernant le gameplay, alors là, pour le coup, franchement, si vous avez apprécié Modern Warfare 2019, c'est très compliqué pour vous de, de, de ne pas aimer Call of Duty Vanguard. Pourquoi On va parler de l'uniformisation sur laquelle se dirige Activision. C'est bien fait, c'est méfait, et si vous adhérez ou pas, ça, si vous adhérez ou pas, c'est pas de problème. Oh, c'est des chiens, ça Oh non, c'est pris les chiens, frère. Oh le timing dégueulasse que je viens d'avoir et le chien qui me tue Fuck les doguignons, je suis à 11-4, ça se passe bien, mais mes alliés, vous avez donné votre stuff hospitalière là, comment ça se passe C'est quoi ce bail là Allez, à terre lui, à terre lui, je demeure. faire ah, moi le double kill. Donne-moi mon double kill, j'ai dit. Voilà, à terre le hierche de merde, j'ai dit, oh la, la boum Il a fait un triple ou pas Oh non la grune. Ah, c'est bon, quelqu'un d'autre l'a tué. Donc au niveau du gameplay, en fait, ils ont utilisé le même engine que Modern Warfare 2019. Donc ça fait que en fait, derrière, bah qu'est-ce qu'ils vont modifier Ils vont rajouter des maps, ils vont rajouter des armes, ils vont rajouter certaines choses, mais ça se sent dans la physique du jeu. Regarde, là quand tu cours. Regarde, voilà, là, là. C'est Modern Warfare 2019 quand la map est en l'air comme ça. Quand tu slides, quand tu slides, regardez, hop, hop. C'est du à faire 2019, il y a même le Cancel Slide. Donc du coup, je pense que c'est un parti pris qu'ils ont fait en mode on prend euh, un gameplay qui a une base et on le modifie un petit peu en lui apportant des plus, des moins, euh, de quoi différencier un peu, mais en ayant une base qui serait un peu toujours la même. Et ça a ses avantages et ça a ses défauts. On va essayer de débattre dessus et euh, votre avis va m'intéresser. Donc euh, discutons les amis. Alors, quel est l'avantage d'une uniformisation du gameplay Quel est l'avantage d'avoir des Call of Duty qui ont des gameplays euh, qui se ressemblent un petit peu de cette manière Premier avantage, cité Activision. Tu pars sur des Call of Duty où chaque année, tu sais que les gens ont une base qu'ils ont appréciée. T'as pas besoin de te casser les couilles en termes de travail, c'est moins difficile. Derrière, tu peux plus te concentrer sur tes contenus ou sur des choses comme ça. En tout cas, c'est une des suppositions que j'en fais. Deuxième avantage, bah, encore une fois, c'est que tu prends peu de risques. quoi. Chaque année, t'es à peu près sûr que tes gens vont bien aimer le gameplay parce que c'est un gameplay qu'ils reconnaissent, qu'il y aura quelques différences, mais qui ne sera pas non plus transformé. Ils n'auront pas besoin de réapprendre à jouer. Mais moi, j'y vois plutôt... Pour être honnête, un défaut, un défaut clair, à mon sens, c'est euh, euh, bah, le fait que, du coup, il euh, n'y a plus de différenciation, en fait, entre les, euh, entre les jeux. Il n'y a plus de différenciation, à part peut-être de l'époque, des maps ou des bails comme ça. Et ça, euh, bah, ça me plaît pas. Pourquoi est-ce que est-ce que ça me plaît pas ah, Déjà, on va tuer lui. Ah, toi, t'es mort, toi. On va viser ici. Monsieur, tu es mort. Mais monsieur, tu es mort aussi On continue J'ai bientôt les chiens. J'ai bientôt les chiens. Quand j'étais chez Millennium à l'époque, j'avais un, mon stream s'appelait Nani lâche les chiens. Euh, Crois-moi que depuis, je n'ai plus jamais relâché les chiens, donc c'est le moment de le faire. Non, j'ai fait le kill juste avant de mourir, putain. J'avoue que là, j'ai vraiment poussé comme un gros débile. 23.7, ça va, ça se passe bien. Le problème, c'est quoi? C'est que, regarde, t'as à l'époque, MW2 et Black Ops 1. Rien que deux exemples. Et ben, ils avaient des gameplays clairs, euh, clairement différents. Certains préféraient le gameplay de Black Ops, certains préféraient le gameplay de Modern Warfare, mais les licences avaient des gameplays qui différaient et qui étaient facilement identifiables. Là, à l'heure actuelle, c'est très difficile, franchement. Entre Modern Warfare 2019, Vanguard et euh, Call of Duty Black Ops Cold War, il y a quelques menus différents, mais le fond de la, enfin, la base est la même. Et donc, du coup, c'est difficile d'identifier le Black Ops comme un Black Ops, le Modern faire comme un mode à faire, le Vanguard comme enfin le Sledgehammer Game, on va dire ça, parce que eux ils ont pas encore de jeu euh, qui, qui leur est propre, comme un Vanguard en fait, enfin comme un Sledgehammer Game, et ça c'est un petit peu relou, tu vois, je dirais qu'en tant que fan de Call of Duty, j'aimais bien savoir quand il y avait un Black Ops que j'allais jouer à un Black Ops, j'aimais bien euh, quand il y avait un à faire qui sortait ou un truc de IW, euh, de Infinity Ward, euh, bah, savoir que c'était leur passe que j'allais retrouver, alors que là si c'est toujours des pattes similaires... Ça, ça me déplaît. Donc sur ce côté-là, ça me déplaît l'uniformisation. Mais par contre, le gameplay en lui-même, je suis rassuré, quoi. Genre sur l'alpha, franchement, j'avoue, je m'étais un peu chié dessus, tu vois. Sur l'alpha, j'avais eu peur. Sur l'alpha, j'étais là en mode, putain, si c'est ce, si ce gameplay toute l'année. Ça faisait un petit peu flipper. Tiens, on va changer d'arme, on va prendre la MP40. Skyros l'a dit dans sa vidéo, il a bien raison. Se baser sur l'alpha comme gameplay, c'est toujours un petit peu bébête. Parce que euh, les jeux ont, euh, qui sont présentés à l'alpha sont au final... Souvent très différent de ce que nous on va jouer derrière. Par exemple Modern Warfare 2019 pour revenir sur celui-là parce qu'on était en train d'en parler. Euh, il nous avait été présenté avec l'escarmouche. Au final l'escarmouche était bien différent du jeu final quoi. Là pareil Black Ops Cold War. Je me rappelle à l'alpha ou en tout cas une des premières bêtas sais plus il y avait une alpha. Il me semble qu'il y avait une alpha mais n'hésitez pas à me corriger. Bah le gameplay je le trouvais vraiment pas pareil. Je le trouvais pas pas smooth en fait. Surtout pas fluide. Alors que là bon c'est vrai qu'à l'alpha il était pas fluide mais là c'est déjà quand même tu vois un petit peu mieux quoi. Dites-moi vos opinions. Raté Dites-moi vos opinions sur le gameplay. Moi, le gameplay je l'aime bien. Les maps j'aime bien. Après derrière, il y a quelques défauts qui je pense peuvent être améliorables. Un des premiers défauts, la visibilité. Franchement, on voit pas grand chose. Gotha en a parlé. il y a plein de fois où on a du mal à voir les mecs. Et ça, c'est quand même assez peu, assez peu pratique sur un jeu avec un time to kill aussi court. Un autre truc, le son. Et ça, par contre, ça me casse. Ça, ça me fait chier. Pourquoi parce que moi j'ai un bête de setup son. Et on n'entend rien. On n'entend rien. Tu peux pas sound les mecs. Tu ne peux pas sound les mecs. C'est horrible. Moi, j'aime bien sound les mecs. J'aime bien savoir. Tiens, bah tiens, le mec est là, il arrive. Euh, Vas-y, tu vois. Enfin, il y a un côté un peu sympathique à sound pas trop non plus parce que quand c'est trop sound c'est vraiment relou mais quand il y a un peu de son et que c'est bien implémenté moi je dis why not et là pour le coup le défaut c'est que tu entends plus les ennemis que les alliés mais enfin les alliés que les ennemis du coup pardon l'inverse t'entends plus tes alliés que tes ennemis et ça c'est quand même paradoxal d'entendre plus tes alliés que tes ennemis tu vois bref en tout cas là c'est quelques trucs que j'ai à noter au bout de quelques heures de jeu enfin quelques heures genre quelques games j'ai une heure une heure et demie de jeu à peu près je compte pour, pour tout ce week-end de bêta vous faire une vidéo par jour de Call of Duty Vanguard comme ça je vous verrez si mon avis évolue au fur et à mesure des heures. Là, je vais bientôt faire mon premier stream dessus. Donc là, mon premier stream va suivre juste après cette vidéo là. Et peut être que demain matin, du coup, parce que demain matin, je vais tourner. Peut être que demain matin, je vous dirai des choses différentes après 6 heures de jeu. En tout cas, je suis bien rassuré. Je trouve qu'on a une bonne base. On a de quoi espérer une bonne année et je pense que ce sera une bonne année. Je suis assez confiant et ce Call of Duty Vanguard, j'avais peut être un peu peur de choses comme par exemple l'époque ou des trucs comme ça. Mais au final, ça va, c'est ok. C'est ok, c'est ok. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi vos commentaires. Euh, 32-13, je suis le premier de ma team, comme ça, au moins c'est là. J'espère que cette vidéo vous a plu. c'est le cas, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Et pour ma part, on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo. Et je vous dis à la prochaine, les amis. Bisous